Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet risqué mais passionnant que j'ai pu évoquer lors de ma dernière vidéo sur le conseil de Dieu. Pour être clair aujourd'hui, je vais vous parler de faux prophètes. Et je voudrais vous donner une clé très simple et efficace qui va vous permettre de discerner entre le vrai et le faux et de savoir comment réagir en présence des faux prophètes. Je vous propose de prendre deux passages, 1 roi 22 et nombre 22. Ces deux passages nous donnent un exemple de faux prophètes, des intentions de leur cœur et de leur mode opératoire. Il est très important que l'Église cesse de laisser des imposteurs projeter un témoignage tordu de Christ dans ce monde. L'Église est le témoin du Christ. L'Église se tient en Christ qui est la vérité et le mensonge ne doit pas se trouver à l'intérieur du corps de Christ. Il ne doit pas être toléré et c'est l'heure maintenant pour le corps de Christ d'évacuer les faux prophètes. C'est l'heure pour l'Église de rentrer dans sa vocation prophétique, d'être l'image de Christ sur cette terre et d'être la voix de Christ dans ce monde. Un roi 22 nous parle d'un type de faux prophètes, qui sont les prophètes de cour, c'est-à-dire des prophètes qui se rassemblent autour des gens influents, des gens de pouvoir, des gens riches, des gens puissants. Et nous voyons ces, ces prophètes autour du roi Achab s'accorder les uns avec les autres pour dire, on va lui dire ce qu'il veut entendre, tu réussiras dans tes entreprises. Donc les faux prophètes vont utiliser le don de Dieu pour leur propre profit. Ils vont dire au roi ce qu'il veut entendre afin pour eux de conserver leur position, leurs avantages et les honneurs. Cela nous révèle une chose importante dans la personnalité du faux prophète. Le faux prophète aime les choses de ce monde. Le faux prophète aime les honneurs, la puissance, le pouvoir et l'argent. Nous retrouvons cette même réalité chez le faux prophète Balaam dans Nombre 22 où nous voyons Balak envoyer une première délégation qui va aller lui demander de maudire Israël et Balaam va rester chez lui. Puis le roi Balak va envoyer une seconde délégation et là, Balaam va accepter et nous voyons qu'il accepte. Un des éléments, en tout cas, qui nous laisse croire ça, c'est que la deuxième délégation comporte des gens plus importants. Il y a donc chez Balaam l'ego qui va être flatté. Et nous voyons cet ego démesuré, caractéristique des faux prophètes, se manifester lorsqu'il parle de lui-même. Quand Balaam, quelque part, va se présenter, il va dire « Moi, je suis celui qui a l'œil ouvert. Moi, je suis celui qui entend. Moi, je suis celui qui fait, qui dit. » Moi, moi, moi, toujours moi. Cet ego est un des signes distinctifs des faux prophètes. Soyons vigilants. Nous jugeons souvent de travers en jugeant le, le don ou la manifestation du don. Mais il faut faire attention à la personne, à sa personnalité, à son caractère. En effet, le don de prophétie ne s'exerce jamais sans un homme, sans une femme prophète ou prophétesse. Éphésiens 4 nous parle du fait que Christ donne des dons, certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, etc. Donc Christ donne des ministères, il donne des personnes, il donne des humains, des hommes et des femmes. Et le Saint-Esprit équipe ces humains de dons. Donc le don s'exerce en collaboration avec l'homme ou la femme qui est donné. Donc pour le discernement entre le vrai et le faux prophète, soyons attentifs à la personne qu'il ou elle est. Son caractère, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, quand elle prophétise et quand elle ne prophétise pas. C'est son cœur. Son cœur, il va orienter aussi les choses. Il nous faut réclamer au Saint-Esprit le discernement. Parce que le discernement des esprits ne s'exerce pas seulement pour savoir quel démon est à l'œuvre. Cela nous permet aussi de discerner les esprits des hommes. Ça, c'est une chose très, très, très, très, très importante. Autre point, point clé le faux prophète conduit toujours lui-même. Le vrai prophète conduit toujours à Christ. L'essence de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Donc, le vrai prophète va veiller à ce que les gens, par son ministère, par la parole prophétique, soient attachés au Seigneur. Le faux prophète, lui, va utiliser la parole de Dieu pour attirer les gens à lui et pour Créer une relation de dépendance avec lui. Cette clé est très simple. Le vrai prophète attache les gens à Christ. Le faux prophète attache les gens à lui. Et les conséquences, c'est ce qui est efficace. Discernons les conséquences de cette clé. Si tu te retrouves aujourd'hui dans un état de dépendance envers un prophète, envers un homme de Dieu, qui t'amène à ne plus pouvoir discerner ta gauche de ta droite sans une confirmation prophétique, sans la confirmation d'une parole, alors tu es en danger. Tu es en danger pourquoi Parce que si tu es enfant de Dieu, tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te dire, effectivement, ce que dit ce prophète est vrai. Ou non, ce qu'il raconte n'est pas juste. Le danger vient. Lorsque ta relation avec le prophète remplace ta relation avec le Saint-Esprit. Lorsque ta relation avec le prophète remplace ta relation avec Christ. Là, tu es en danger parce que tu as peut-être affaire à un faux prophète. Et je dis bien peut-être. Parce que tu peux toi-même créer une relation toxique mais qui ne vient pas du prophète. Et c'est là que la responsabilité du prophète Prophète en tant que ministre de la parole est engagé. Si le prophète sait que tu es dépendant de lui ou que tu es davantage attaché à lui qu'à Christ et que ça ne lui pose pas de problème, voire même il en tire avantage, il prend ton argent, il prend ceci, il prend cela. Attention, attention, sois très vigilant. Cet homme est peut-être en train de basculer dans un faux prophétisme où il est au moins en train de s'engager sur le chemin d'un prophétisme déviant et c'est là que nous devons être vigilants à ne pas traiter n'importe qui n'importe quand de faux prophètes de faux pasteurs de faux apôtres de faux enseignants rien ne nous dit dans l'écriture que les 850 prophètes de Baal et d'astarté et les 400 prophètes qui sont autour d'acab sont de d'authentiques faux prophètes. Peut être qu'avant d'être des faux prophètes, ils étaient d'authentiques prophètes de l'éternel et que la pression du gouvernement, l'amour des choses de ce monde les a corrompus. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons dans 1 roi 22 que dans l'esprit, Sidekia et Miché sont au même endroit. Ils entendent la même chose. Mais ils n'utilisent pas ce qu'ils ont reçu de la même manière. C'est ce qui va différencier Miché, prophète authentique, qui va dire, je me fiche de vos manigances et de vos accords entre vous, je ne dirai que ce que l'éternel me dit de dire. Et Sidekia qui va dire, on s'est tous mis d'accord, prophétise-lui la victoire. Donc le don et l'appel, Dieu ne s'en repent pas. Et je veux t'inviter vraiment, si Dieu t'a appelé, si tu as reçu des dons, reprends le manteau relève toi présente toi devant le seigneur repends toi si besoin mais le seigneur est capable de te relever parce que le, le don et l'appel dans ta vie ne s'évaporeront pas ils peuvent être colonisés par l'ennemi mais le seigneur sait qui il appelle il est le dieu la grâce j'en reviens à cette réalité le faux prophète a pu être un vrai prophète lorsque nous voyons le cas de Balaam. Nous ne pouvons pas nier que Dieu lui parle. Et nous ne pouvons pas nier qu'après ces tentatives de maudire Israël, il va prophétiser justement sur Israël. Il y a donc quelque chose d'authentique dans sa vie à lui aussi. Je pourrais développer ça, mais ça prendrait beaucoup de temps, je veux garder un format court sur ces vidéos pour que ça soit digeste pour vous, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que j'apporte vraiment un enseignement plus long sur le cas de Balaam. C'est là qu'il nous faut vraiment être attentifs à nos cœurs et veiller à ce que nos cœurs soient attachés et restent attachés à l'éternel. Mieux vaut mal démarrer et bien finir que de bien commencer et mal terminer. Soyons vigilants, nous avons éjecté du corps de Christ trop d'authentiques prophètes en les insultant de faux prophètes parce qu'ils avaient, de la part du Seigneur, une capacité de voir des choses très précises. Nous les avons traités de, de devins et de sorciers sans comprendre pourquoi l'Esprit leur donnait ces capacités-là. Et c'est là que nous devons discerner. Si un prophète dit les couleurs, te donne la, la couleur de tes chaussettes, ou ce que tu as mangé la veille, et que cette parole ne t'attire pas à Christ, alors, tu peux mettre ça de côté. Mais si cette parole qui est parole de, de, de précision dans les éléments quotidiens de ta vie, dans le tangible, dans le concret de ta vie, et que cette parole t'attache au Seigneur, te révèle que Dieu te voit là où tu es, dans les petites choses comme dans les grandes, parce qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois plus proche de lui, là, c'est autre chose. Donc, ne soyons pas des enfants concernant le discernement et le jugement nous avons reçu trop de faux prophètes nous les avons encensés nous n'avons rien discerné chez eux et nous avons éjecté d'authentiques prophètes parce que le don était trop fort la puissance de dieu était trop fort il est temps vraiment pour l'église d'être adulte de grandir d'être assise en christ et de manifester le discernement des esprits, un discernement juste, le don que le Saint-Esprit donne, afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Et je veux prier maintenant, afin que vous soyez, et que l'ensemble le, du corps de Christ, soit aiguisé dans le discernement. Saint-Esprit, je te demande vraiment de toucher tous ceux qui regardent maintenant, et de li les libérer, de les délier de toute parole d'homme, de toute parole d'enfermement, de, de toute parole et de toute personne qui a pris ta place, Saint-Esprit, de toute personne et de toute parole qui a pris ta place, Seigneur Jésus-Christ. Envoie ton feu, Saint-Esprit, et brûle tout lien inique dans la vie du peuple de Dieu en cet instant. Libère restaure et relève selon ton appel et tes dons parfait dans le nom de Jésus-Christ relève tous ceux qui ont été démolis et remets à leur place tous ceux qui ont squatté, qui ont pris des positions qui n'étaient pas les leurs dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous deux commentaires que j'ai reçus dans ma précédentes vidéos qui sont en lien avec le thème d'aujourd'hui un commentaire de sylvie qui souligne à quel point dieu cherche à nous parler et comment dieu utilise des moyens divers pour nous atteindre elle cite le fait de lire la parole de confirmer cette parole lors de euh, l'écoute d'une prédication dans l'église euh, que ce soit par des événements de la vie de tous les jours Dieu nous parle, nous ne devons pas être esclaves des hommes, nous devons être conduits par l'esprit tout en respectant les hommes que Dieu place et les femmes que Dieu place dans le corps de Christ pour nous conduire, parce que Dieu place des conducteurs, pour nous conduire à Christ et non à eux-mêmes. Et je voudrais donner un second commentaire, partager un second commentaire de Nancy qui a dit effectivement nous devons d'abord nous appuyer sur l'esprit et ensuite nous pouvons faire confiance aux hommes parce que l'esprit nous dira à qui faire confiance si cette vidéo vous a parlé je compte sur vous pour la partager à un maximum de personnes je vais faire de plus en plus de vidéos sur des ce type de sujet. j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire si euh, vous, vous aimez ces sujets là et si vous voulez que je, je continue à développer certains aspects dans le prophétique, mais aussi au-delà, je sens vraiment qu'il est important d'apporter des réponses concrètes, des exemples concrets, parce que le Seigneur se vit concrètement pour tous les enfants de Dieu, et nous devons le démontrer concrètement dans le monde. C'est l'heure maintenant. Je vous remercie en tout cas. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Partagez la chaîne, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je veux rajouter que je vais certainement faire mon prochain direct sur YouTube mercredi 9 juin à 19h. Dites-moi dans les commentaires si cette date vous convient. Ce n'est pas un samedi, mais je compte sur vous. Dites-moi si vous serez présent. Que Dieu vous bénisse.